Ça place une fenêtre... Euh... Dernier agent, hop fort. <rire> ouais. 15 secondes. C'est sûr, en ce cas. Je voudrais raconter ça, génial. C'était électrifié, il y avait deux barbelés. Ah j'ai vu, mais c'est... putain.